On se retrouve dans la classe du rabbin. On y va Il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Vas-y. Bien. Superbe. Alors, ce matin, vous allez être des chercheurs. On va vous donner une liste de pointages. Et dessus, il y a des, des animaux, il y a des plantes. Et si tu trouves ces animaux, si tu vois ces plantes, les bourgeons, entre autres choses, tu vas cocher. Donc vous mettez avec votre partenaire, je vous donne une feuille, une liste de pointage et un marqueur. D'autres. Je vais le remettre en place. J'arrive à compter le nombre de pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. Est-ce que vous avez vu un papillon ah. Oui Quelle couleur était-il ce papillon que tu as vu C'était blanc. Blanc. On n'a pas On a vraiment vu le papillon. Qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous pouvez nous raconter Un araignée du lot. Ça peut marcher sur l'eau sans sans drown. Sans couler. Waouh! Wow. Waouh! J'adore cette activité. On a trouvé plein de beaux trésors. <rire> ah, que c'est beau le printemps. <rire> Les petits oiseaux couicouis! La blague de la journée. Écris hey, Chopin! Oui? Sais-tu où aiment se cacher les canards? Ah, non, Gaston. Dans le coin! Coin, coin! Oh, coin, coin, coin, coin, <rire> coin, coin! Dans le coin! Il s'agit, non? que parler aux plantes les aide à pousser? Si tu parles à ta plante, cela influencera sa croissance, mais pas parce qu'elle t'écoute. Lorsqu'on parle, on expire du dioxyde de carbone, aussi appelé CO2. Or, la plante a besoin de CO2 pour se nourrir. C'est comme si on l'aidait à digérer. <rire> le savais-tu? Là, tu le sais. <laughs> yeah. <laughs> uh. <gasps> Mmh. Salut, Lexi! Salut, Christopher! Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je m'occupe de ma plante. Ah, mais pourquoi? Elle va pas bien? Ah, je pense qu'il faut que je lui fasse une belle petite coupe de cheveux! Ah, <rire> je comprends! Il faut qu'elle enlève toutes les feuilles qui sont mortes. Euh, Qu'est-ce que tu penses que je devrais utiliser? Hum... Mmh. As-tu une idée, toi? Ah! Ah! Ah! Ah! Peut-être que tu devrais utiliser... Ah! Les gants! Oh non, mais euh, si je tire sur les feuilles, je vais sûrement arracher les tiges. Oh non, non, non, on veut pas faire mal à Madame Laplan. Non, non, surtout pas. Non. Alors, tu devrais peut-être utiliser. Euh, ah, le petit couteau en plastique. Ah! Oh. Penses-tu que Christopher a raison? Non, hein? Ça ne coupe pas très bien. Oh! Je pense que je sais ce que je dois prendre. <rire> Quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, hein? Euh, euh, um, de bons ciseaux! Ah oui! <rire> je vais couper toutes les feuilles qui ne sont plus bonnes. Mm -hmm. Ça va lui faire du bien! Ah oh, oui! Et je vais t'aider. Parfait! Juste là. Mm -hmm. Ah, oh. elle va se sentir <rire> bien mieux. Ah oh, oui! Il est beau, hein? <rire> Avant, il y avait de vrais oiseaux dedans. Oh oui, c'était leur maison. Ouais. Mais là, je pense qu'ils sont partis ailleurs, hein? <rire> ah! Ils ont déménagé? Oh oui, si on veut. Tu vois, ils l'ont construit brindille par brindille. Ouais, C'est eux qui l'ont fait? Mais oui, mon petit Charlie, avec leur bec. Ils ont pris des petites branches, de l'herbe, des feuilles, puis ils les ont empilées. Et ils ont travaillé très fort. Ouais, ils sont bons. Mais c'est un peu petit comme maison. Oh non, non, non. C'est juste assez grand pour couver leurs œufs. Couver? Ça veut dire quoi, couvée? couver? Couver. Hum, comment dire? Ça veut dire s'étendre sur les œufs pour leur donner de la chaleur. Les oiseaux couvrent leurs œufs pour avoir des petits oisillons. Ils ont eu des bébés dans le nid? Ah, sûrement! <rire> oh, il devait être bien. Est-ce qu'on peut le garder? Ben, ben oui, on peut le garder! Quand un nid tombe de son arbre, les oiseaux l'abandonnent puis en construisent un autre. Ailleurs! Ah, mais. Hey, mais Charlie, où est-ce que tu t'en Ah! Oh, eh, mais. Eh, observez les oiseaux? Je veux voir leur nouvelle maison! hop peut C'est une très bonne idée! Moi aussi, je viens avec toi! <rire> ouais! Allons-y! surprise. Euh, L'oiseau. Coucou! <rire> C'est le coucou! Ah. Coucou! Coucou! <rire> Alors les amis, qu'est-ce qui fait ce son? <rire> Un dinosaure. Euh, non! Les amis! Non, Charlie! C'est euh, le son de mon estomac quand j'ai faim! Charlie, Charlie <rire> ça, ça suffit là. Arrête tes bêtises. Ok, on y va. Alors les enfants, maintenant on va essayer de reconnaître les arbres uniquement en les touchant. Vous allez avoir les yeux bandés et vous allez caresser l'arbre vous allez toucher, est-ce qu'il est lisse, est-ce que l'écorce est rugueuse, est-ce que c'est un gros arbre, est-ce que c'est un tout petit arbre Et vous allez avoir les yeux bandés. Et puis après ça, on va se reculer, on va s'éloigner de l'arbre que l'on a touché, et on va enlever le bandeau, et tu vas me dire quel est l'arbre que tu as touché. C'est parti On va retourner là-bas, Approche pas trop du rabbin pour qu'elle ne tombe pas. Vas-y, tu le caresses et tu essaies de faire le tour avec tes bras. moi wow. Est-ce que tu arrives à faire tout le tour ah, Comment est-ce Descends le long de l'arbre. Descends, descends, descends. Descends, mets tes mains. Comment est-ce qu'elles sont D'accord. Alors, tu vas regarder tout autour de toi et tu vas nous dire quel est l'arbre que tu as senti. Yeah. Ah Comment tu sais que c'est celui-là Il est énorme Est-ce que tu es arrivé à faire le tour avec non. tes bras T'es arrivé à l'embrasser non. non Charlie, est-ce que toi aussi t'as envie de participer à ce jeu Oui Ouais Alors, je vais te bander les yeux. Ouais Et puis... On va t'aider D'accord Ouais euh... on est bon plus rien. Ben oui, c'est le jeu oh. C'est rugueux. Est-ce que. Alexis, est-ce que tu pourrais dire à Charlie comment est-ce qu'il est cet arbre? Est-ce est que c'est un petit arbre? Ça prend combien d'enfants? Trois. Trois, trois enfants pour faire le tour. Et ça doit être un gros arbre! On va enlever le bandeau hum? et puis tu vas nous dire si tu reconnais l'arbre dont on a parlé. Ouais. Que tu as touché. <rire> Alors regarde bien. Euh, il est grand. Oh, il doit être gros parce que ça prend trois amis pour faire le tour. Hmm. Non, veux. Lui! Lui, là-bas en arrière! Est-ce que c'est ça? <rire> oui, c'est -ce ouais, ça! <rire> Bravo, Charlie! Merci beaucoup de m'avoir aidé, les amis. Ouais! J'adore cette activité! <rire> Et vous, mes amis les arbres, m'avez-vous reconnu sous mon bandeau? <rire> Mais oui, à cause de mes cheveux. Savais-tu que les arbres ont besoin de beaucoup d'eau pour vivre? Cette immense chaîne doit absorber l'équivalent de sept baignoires remplies d'eau par jour. C'est grâce à cette eau que l'arbre arrive à nourrir ses feuilles. À l'automne, les arbres ont accès à moins d'eau. C'est pour ça qu'elles perdent leurs feuilles. Le savais-tu? Là, tu le sais! Hey, salut! Regarde, c'est mon amie Ariane qui se prépare à jouer du violon! <rire> Ariane joue avec son archet. Ariane joue maintenant sans son archet. Dans le langage musical, on dit qu'elle joue pizzicato. Mm -hmm. Pizzicato! Allez! Merci beaucoup, Ariane! L'autre fois, madame Bonnard et moi, on a planté une petite graine. Oui, maintenant, elle a grandi. C'est devenu une belle petite pousse. Oh, elle va être contente d'être dans un nouveau pot. Oui, elle va avoir une plus grande maison. Oui. Et on va lui ajouter un peu de terre. Peux-tu me donner la truelle, Charlie? La ruelle? <rire> la truelle, c'est un outil pour jardiner. Sais-tu à quoi ça ressemble? Euh, je vais deviner. Ah! Toi, as-tu déjà vu ça, une truelle? Euh, Est-ce que c'est gros? Oh, ce n'est pas très gros, mais ce n'est pas très petit non plus. Hmm. Euh, c'est peut-être ça, là. Hmm. Qu'est-ce que tu penses, toi, Tichéri? Ça, c'est un outil pour remuer la terre. Ah, oh. ce n'est pas une truelle. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Non, la truelle, elle sert à prendre de la terre dans le sac et à le mettre dans le pot. Ah. Elle est pointue comme une pelle. Oh, <rire> ça! Tu, tu, tu, tu penses? Non. Mais on va vérifier, on va vérifier. C'est ça la mini pelle? Celle-là? Oui, je ah! l'ai trouvée. Ah, oui! Oh! Bravo, bravo! Bravo! Maintenant, on met de la terre dans le pot. Et. Pour toi, petite poule. Oui. Oh. De la terre. Une nouvelle maison. Oh. <rire> Bravo, merci pour ton aide. Oui. Bravo, Charlie. Ça m'a fait plaisir.